Ici on est à la ferme en coton. La ferme en coton c'est 40 hectares de terre en agriculture biologique. Sur ces 40 hectares on cultive 30 hectares en céréales pour nourrir les animaux qu'on élève. Qu'est-ce qu'on élève comme animaux euh, Sur ces 10 hectares donc restants on a des volailles, poulets pintades, vendus en vente directe à la ferme et au marché avec Jourdain. Et euh, on en revoit à peu près 170 semaines, donc c'est un roulement relativement important. À côté des volailles, on a du porc noir, qu'on a derrière là-bas, élevé également en plein air. Et j'en élève à peu près 40 à 50 par an, donc on va dire que par mois, j'en commercialise 5 à peu près. Alors là, on arrive sur un espace important, c'est l'espace des volailles. Pourquoi il est important Parce que c'est quand même l'activité principale de la ferme et c'est peut-être là que s'est passé le plus de choses depuis qu'on est arrivé. Si tu te retournes, on a un bâtiment industriel, il y en avait trois comme ça avant, mon prédécesseur, j'en ai gardé un qui me sert d'atelier. Et à partir de là, tu te retournes, et donc on a euh, cette allée qu'on a créée il y a 10 ans, et ce chemin de 300 mètres va desservir de chaque côté neuf cabanes, déplaçables de euh, 34 mètres carrés, enfin 24 plus 10. Pour moi, l'accès à l'extérieur pour les volailles, pour comme les porcs d'ailleurs, c'est totalement indispensable. Pourquoi On a des cabanes dans lesquelles les animaux sont globalement plutôt bien. Cabanes en bois, euh, pas trop de nombre dedans. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à les sortir à l'extérieur, pour pas qu'ils restent entassés dedans, pour qu'ils bénéficient de tout le parcours au niveau arboré et herbacé. Parce qu'ils ont besoin de manger de l'herbe, on oublie en fait, hein. on pense souvent aux vaches et aux moutons, mais les poulets mangent énormément d'herbe. D'ailleurs là on est en train d'arriver près d'un parcours où ils sont en train de justement de se régaler. Pour les sortir, il faut les protéger, il faut qu'elles sortent en sécurité. Quand on a commencé en fait, on a mis des haies pour fermer par rapport au vent, pour, euh, notamment pour les vents dominants, quoi, hein, pour les protéger les animaux. Et puis petit à petit, moi je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour faire sortir ces animaux plus dans leur parcours. Les, les haies sur les bords du chemin ne suffisaient pas. Donc on a fait ces bosquets qui sont ici. C'est une quarantaine de sujets, mais très rapprochés les uns des autres. Bon, ça c'était pas mal, le problème c'est que j'en ai pas mis assez sur mes parcours. Après il faut pouvoir garder de la mobilité sur les parcours. Si je mets des arbres absolument partout, je n'ai plus cette mobilité, notamment pour déplacer ma cabane, entretenir les parcours, ressemer après avoir bougé une cabane. Donc l'agroforesterie pure, j'allais dire, est venue apporter la réponse à la problématique. C'est pour ça qu'on voit maintenant toutes les haies ont été dédoublées par des lignes d'arbres agroforestiers qui rejoignent les bosquets existants. Et donc on est en train de créer un corridor, D'ailleurs, et c'est marrant, regarde, là, quand tu regardes, les poulets sont... Alors, l'arbre pas... n'est pas très feuillu, mais ils sont quand même, très souvent, ils aiment se rapprocher de zones où ils se sentent en sécurité, donc couverts, quoi, en fait. Hein. C'est bien de parler rendement, parce que quand on parle arbre, on a tendance à parler, euh, voilà. parler un peu de rendement, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué par rapport au début où j'ai commencé, où je n'avais pas un arbre ici, c'est notamment l'été. Enfin, quand je dis l'été, l'été est long. Hein. Dès qu'il y a un petit peu de chaleur, les animaux aujourd'hui, au lieu de rester enfermés dans la cabane en journée, ça leur permet en fait de se répartir et dans la cabane et à l'extérieur. Et donc, en étant moins entassés, euh, c'est très intéressant parce que euh, les conditions sanitaires sont meilleures. Pas d'odeur d'ammoniaque dans la cabane par exemple, parce que étalée, parce que, parce que se partageant l'espace, euh, que ce soit au niveau des fientes, au niveau, euh, au niveau de tout, au niveau de la station allongée, enfin assise. Voilà. Donc ça permet en fait une, une meilleure répartition de l'ensemble euh, de la bande, on parle de bande en volaille, ça permet une meilleure répartition sur l'ensemble de la zone qu'ils occupent. Et ça c'est primordial. Après, ils sont plus tranquilles. Parce qu'en étant plus espacés, ils sont plus tranquilles. Donc, moins de stress, ça veut dire moins de parasitisme, ça veut dire moins de consommation alimentaire, ça veut dire moins de piquage. Moi, il ne faut pas oublier qu'ici, on, on emmène les volailles jusqu'à 100 jours et plus. Ça veut dire qu'à 100 jours et plus, notamment au printemps et à l'été, ils ont une activité euh, sexuelle débordante, et donc ils s'abîment. Et c'est aussi pour ça, sans doute, que beaucoup d'élevages abattent leurs volailles plus tôt, parce qu'avec des gros volumes de volailles, on a du mal à les tenir ensemble. Moi, je peux continuer à les tenir, parce que j'ai l'espace, parce que j'ai les arbres qui permettent en fait une meilleure répartition de tout le monde sur l'espace. L'espace est mieux partagé avec des arbres, ça c'est évident quoi. Et, et on, a, on amène de l'apaisement en fait. Et pour moi c'est le pur bien-être animal. L'apaisement c'est la condition indispensable à une bonne conduite. Et moi ici ça fait 10 ans que je suis en bio, ça fait 10 ans que je n'ai jamais utilisé un seul antiparasite. Et au niveau de la coccidiose, moi je suis à l'abattoir puisque j'abats moi-même mes volailles. Je vois bien dans les tripes de mes volailles, je n'ai pas de parasitisme ici. Et ça s'explique par la mobilité des cabanes et les espaces importants que je leur donne et qui sont régulièrement renouvelés et qui sont complètement arborés aujourd'hui. Euh, je pense que ça a évidemment un impact paysager, euh, ne serait-ce que pour euh, que nos zones d'élevage qui sont quand même. Euh, euh, parfois chargé en animaux, euh, soit euh, quelque part plus, bah, mieux intégré au paysage, quoi. Voilà, moi je trouve que ça c'est important. Après, moi qui plante souvent des arbres avec des enfants, la première chose qu'un enfant répond quand il dit « mais pourquoi est-ce qu'on plante un arbre ?» La première chose c'est parce que c'est joli, voilà. Et je crois qu'on n'a pas oublié que les paysans, ils sont acteurs du paysage. Et, et nous-mêmes éleveurs, on est acteurs de ce paysage. On peut le détruire très facilement avec des horribles bâtiments industriels, avec des choses qui sont euh, des, des parcours qui sont plus enherbés à force d'être surpâturés. Voilà. Nous, on est des vrais acteurs de ce paysage. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas honte du paysage que je présente aux gens qui visitent la ferme. Que ce soit des enfants, que ce soit des clients, que ce soit des, des, des gens en formation. Voilà. Je pense qu'on présente en fait, un cadre agréable et pour les animaux, et pour nous qui sommes sur cette, euh, sur cette euh, exploitation. Autre chose, euh, le fait de manger de l'herbe donne une couleur à la volaille. C'est elle qui amène, euh, on va dire, un petit peu de jaune, parce qu'il y a dans, dans l'herbe euh, toutes ces valeurs-là. Et en fait, aujourd'hui, je me souviens au tout début, euh, je décrochais en couleur par rapport à ce que j'avais d'habitude, ce que je n'ai plus aujourd'hui. Je reste sur une volaille qui euh, se ressemble hiver comme été. Et ça, je sais que c'est dû au fait qu'ils vont dans les parcours, qu'ils s'y promènent qu'ils y trouvent dans l'herbe notamment, ce qu'ils y trouvent également l'hiver. Et donc, euh, ça, je suis convaincu. Et moi, je pense que euh, je dois bien me situer à plus de 100 grammes, 150 grammes euh, de gains grâce à cet accès au parcours à volaille facilité par les arbres. Et c'est pas rien, quand on vend sa volaille 8,15€, enfin 7,80€ dans les 8 euros, faites le calcul, 170 volailles semaine, 100 grammes à 150 grammes par volaille, multiplié par 8 euros, ça représente une marge qui est intéressante, puisque ça, c'est au bénéfice complet de l'agriculteur. Comme on peut le voir, on est juste devant. Nos arbres sont protégés par un grillage. Je veux dire, il n'y a absolument aucune pression spécifique du poulet de la pintade du chapon, de la poule sur l'arbre lui-même. On peut le voir d'ailleurs, on est dans des arbres là, euh, derrière toi tu as un chêne qui a 8 ans, euh, quand on voit la taille de ce chêne qui doit atteindre aujourd'hui les 4 mètres alors qu'on l'a planté euh, à euh, 40 cm il y a 8 ans, euh, je crois que la nature parle quoi je veux dire. Donc ça c'est un, un chêne qui a régulièrement eu des volailles dessous, on le voit, elles sont juste à côté, la prochaine fois que cette cabane est déplacée le chêne sera dans le parcours, euh, voilà je crois qu'il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo, on le voit, là. on est à l'abri d'arbres qui ont à tout juste 8 ans. Quoi. Donc ces protections-là, elles sont, euh... elles sont suffisantes. On ça. pourrait, s'il y avait une densité un tout petit peu plus élevée de volailles, j'aurais tendance, et je le dis d'ailleurs aux gens qui visitent dans cet intérêt-là, de faire des grillages un tout petit peu plus larges pour éviter le piétinement éventuel. Moi, ce n'est pas des gros nombres, donc de toute façon, il n'y a pas un piétinement énorme. S'il y a des quantités relativement importantes de volailles, il vaut mieux écarter un petit peu l'accès, surtout au niveau du. Ça paraît pas, mais ils tassent le sol. Hein, les volailles, ça a beau être léger à force de passer sa tasse. Donc, euh, moi, si c'était à, à refaire, j'allais dire, j'aurais tendance à agrandir. Euh, D'ailleurs, toute l'agroforesterie qui a été plantée après, euh, j'ai 3-4 mailles de plus. Voilà. Donc, euh, ça, ça c'est le seul conseil que je donnerais. Après, il ben, faut un peu entretenir les arbres. Alors, moi, j'ai tendance à les entretenir aussi pour d'abord former quelques arbres et ensuite pour qu'il y ait encore de la lumière qui passe, pour qu'il y ait du parcours dessous. Je crois que c'est important aussi de ne pas trop densifier les arbres pour qu parce qu'eux, ils aiment l'herbe. Et dès qu'il n'y a plus d'herbe, il y a de la gadoue. Donc il faut essayer de, de, que les arbres ne soient pas trop trop serrés pour garder en fait, du, du, du parcours euh, enherbé et pas euh, totalement euh, privé de lumière. En fait. Pour ce qui est des rangs d'agroforesterie qu'on voit derrière, hein, les, ces alignements purs, je les ai fait à la pelteuse. C'est-à-dire qu'il y a une petite pelteuse, on a donné deux coups de godet pour retourner le sol. Ça c'est un peu onéreux, il faut avoir du temps. Le mieux, c'est le sous-solage. Ce que je pratique, ce que j'ai fait par exemple dans les ports, ce que j'ai fait dans ces bosquets qu'on a fait là, j'ai d'abord travaillé le sol en sous-solage. Ça, c'est hyper simple. On met plus de temps à atteler la sous-soleuse qu'à faire le travail. Parce qu'après atteler la sous-soleuse, on refait un travail un petit peu plus superficiel. Et donc voilà, j'allais dire souvent, pour planter ne serait-ce que 200 arbres, on va presque passer plus de temps à préparer les machines qu'à les passer. Parce qu'après, vous tirez une ligne et ça va tout seul. Quoi. Donc euh, là cette année, je viens de préparer euh, pratiquement 8 hectares d'aéroforesterie de plein champ. Le travail s'est fait en toute simplicité. Quoi. Un coup de sous-solage, un coup de chiselle ou de cultivateur, un coup de rotatif semé et c'est terminé. C'est très simple et après quand on plante, c'est une simplicité. Si le sol est bien préparé, un coup de bêche, on met le plant, terminé. Quoi. Du BRF aussi, hein. tous ces arbres ont été protégés par du BRF, le BRF étant le bois ramal fragmenté. Donc, du bois vivant que l'on broie et que l'on met comme paillage au démarrage. Alors les animaux n'y touchent pas, parce que comme on a ce fameux grillage, les Alors je ne dis pas qu'ils ne jouent pas un petit peu euh, autour du grillage, mais au pied de l'arbre lui-même, ce paillage reste et permet de protéger l'arbre les deux-trois premières années, euh, notamment de la sécheresse. Euh, voilà. On fait un, un travail de taille, et ça c'est un travail très agréable qui se fait l'hiver. L'hiver, c'est quand même un moment où, au élevage on reste encore très occupé, mais les céréales, nous demandent, les champs nous demandent beaucoup moins de temps. C'est un temps qu'on peut avoir pour tailler et entretenir tous ces arbres. Il est vrai que je passe du temps à tailler et entretenir ces arbres. Mais pour moi, c'est un vrai plaisir parce qu'on bah, se balade, j'allais dire, on taille, euh, on voit l'arbre grandir. Moi, je prends ce chemin X fois par semaine, X fois dans la semaine, X fois par semaine, et euh, bah, j'ai le plaisir de... Voilà, et puis je regarde, ah, tiens là j'ai oublié de tailler un truc, je m'arrête, j'ai un sécateur, je taille un peu, et je vois tous ces arbres grandir. Et euh, c'est vrai qu'il y en a qu'on travaille un petit peu, euh, euh, plus que d'autres, et qu'on regarde grandir. Quoi, et euh, voilà, c'est un vrai plaisir aussi euh, visuel. Est-ce que est, ça demande une certaine technicité ou connaissance de tailler les arbres ou... bah, J'ai suivi quelques formations hein, qui ont été faites notamment par Arbres et Paysages, euh, qui nous pousse quand on fait de l'agroforesterie à faire quelques formations de taille, ce qui me paraît quand même une bonne idée. Euh, après c'est quand même pas très compliqué. Après il y a des gens qui taillent très bien, je ne suis pas sûr d'être un, un grand euh, élagueur et tailleur, mais je veux dire quand on, on comprend euh, l'essentiel, on fait attention un petit peu en haut, on équilibre l'arbre, je veux dire avec la pratique on, on apprend. Enfin, moi aujourd'hui je sais le faire. Euh, mon fils qui est là et qui passe un petit mois ici entre. Euh, de, de projets, euh, il en a coupé quelques-uns, alors je ne dis pas qu'il ne fera pas quelques erreurs, mais globalement, euh, voilà, puis un arbre, il s'en sort toujours très bien d'être taillé, on a toujours trop peur de ne pas assez les tailler, mais euh, de trop les tailler, mais euh, voilà, un arbre, ça lui fait toujours beaucoup de bien d'être taillé, et il supporte quelques erreurs. Alors, ce qui est sûr au niveau des rapaces, c'est que, tu vois, là, on est dans un bosquet, euh, la buse, elle ne va pas arriver comme ça. Elle n'est pas capable, en fait. Hein. D'abord, elle est très, très large au niveau des ailes. Donc, euh, elle va être bloquée par les arbres. Donc, ça, c'est quand même intéressant. J'ai toujours des buses qui viennent chez moi, mais je trouve toujours les cadavres, jamais sous les arbres, en fait. Hein. Les cadavres, on les trouve sur les espaces qui ne sont pas arborés. Donc, c'est effectivement une protection contre les buses. Voilà. Parce que la buse, pour choper une volaille, elle arrive avec un peu de vitesse, en fait. Hein. Donc, euh, ou un peu de distance. Et là, au plein milieu, là, moi je n'ai jamais ramassé de cadavres au milieu des arbres, hein. jamais. Par contre, au milieu, là, tu vois par exemple là-bas, euh, oui, l'accès est plus facile. Donc c'est intéressant. Moi je trouve que ça, ça coûte tellement peu de le mettre en œuvre, et ça rapporte tellement d'avantages, que c'est vraiment dommage de s'en priver, quoi, c'est vraiment... Moi j'ai déjà entendu des éleveurs dire notamment aux canards, oui, mais les canards vont tout abîmer et tout, non. Si on a mis un grillage suffisamment euh, large, à un mètre de diamètre, il n'y a aucun souci, je, je, ça ne peut que bien se passer, il faut avoir la patience de les voir pousser, maintenant ils sont quand même bien aidés par euh, la fiente de tous ces animaux, donc c'est vraiment, Enfin, moi je vois dans les élevages de volailles, je ne vois pas un inconvénient. fait il n'y a pas longtemps pour les dix ans de la ferme on a fait une banderole et une banderole sur lesquelles on a mis des photos et je la mets au marché avant j'ai passé neuf ans au marché sans banderole et voilà que maintenant j'ai cette banderole qui est vraiment significative parce que j'ai fait des photos de tous mes animaux c'est à dire les volailles les porcs l'âne le mouton le cochon tout le monde est sous un arbre et en fait ça vous crée enfin ça crée vraiment d'abord il ya des couleurs on voit les animaux paisibles dessous donc ça crée un euh, voilà, Une fois de plus, le bien-être, on, on le prend, voilà, on, on le voit de suite, on le prend. Donc, il est clair que euh, le client, il, il est rassuré quelque part. Quoi. Je veux dire, il est, il est confiant, il est rassuré. Euh, et, voilà. et donc, euh, j'ai une clientèle, une fidélité extraordinaire. Et je l'ai aussi grâce à cette volaille que j'apporte toute l'année, qui, qui est en bonne santé, qui, qui va bien et qui leur plaît bien. Et, et voilà, Donc, il, pour moi, c'est évident que voilà, c'est vraiment un, un gage, rien que de les voir là-dessous sous les arbres et tout euh, voilà, on les sent bien donc euh, on se sent bien quoi je veux dire et on les achète en toute euh, confiance d'accord merci